J'espère que vous avez la forme. Moi ça va. Voilà, je voulais faire une dernière vidéo sur la série des nouvelles KTM de 2023. Bon on va pas polémiquer pendant 20 ans. Hein. On a vu la 990 et, et comme je l'ai j'avais présenté la 1290, enfin j'avais donné euh, oui, fait une vidéo euh, de présentation du nouveau modèle. Euh, bon, voilà va, Je vais donner mon avis sur donc sur le design, parce que là ça on peut donner que l'avis sur le design. Hein, parce que, bah, même si on sait que le moteur il va pas non plus être révolutionnaire, je veux dire, si, on voit que c'est exactement le même. Hein. Mais bon, bref, on va donner un avis. Il y a beaucoup de personnes, c'est vrai j'ai vu sur mes vidéos, même sur les présentations, qui ont été franchement dégoûtées du design de la, de la 1290. Bon, je vais être honnête, c'est vrai qu'il est... ne casse pas de trois patins un canard, c est, c est, c est, c est, Il est un peu mieux que le 990, le 990, est car bon, c'est un copier-coller de la Suzuki, c'est même à un point que c'est même aberrant. c'est du n'importe quoi. Là, ils, ils ont fait un mix entre un phare qu'on dirait qui est creusé, c'est que vous voyez, vous, voyez, vous prenez l'ancien phare de DKTM de, de, vous le creusez au milieu, vous mettez un phare euh, vertical et, et, et ce qui dépasse ce qui a été creusé, voilà, ils, ils ont fait ça c'est particulier c'est vrai, c'est je on dirait que les, les constructeurs se donnent le le, attendez je tourne c'est la personne -là. Euh, voilà. Alors, euh, on dirait qu'ils se donnent le mot pour, euh, pour faire des comme des, des designs qui sont complètement euh, pas, pas foireux. Je plus, hein. Pour moi, un design foireux, c'est le la MT-09. C'est foireux. Quoi, je veux dire. Le foireux des fameux bisons C'est pas foireux, mais c'est voilà, pas terrible. C'est vrai que surtout quand vous voyez KTM, vous voyez le prix de la moto c'est euh, quand même assez cher. C'est rarement plus de 16 000, Et que vous tapez un design de merde comme ça. C'est sûr que moi je me mets à la place des gens qui sont fans de KTM, mais ils doivent pas tellement l'avoir... Euh... on dit, ils doivent l'avoir mauvaise quoi. je veux dire hein... Moi je sais qu'on doit bon la mienne c'est vrai qu'on lui reproche, Qu'il enfin, qu aime beaucoup hein. Mais ce qu'il le reproche, on va dire, les distracteurs, c'est qu'elle est sauve. C'est vrai qu'elle a... a pas quelque chose, non plus. qui... Dire... Même si elle est jolie elle hein, boucle... a une belle ligne quand même racée, il y a beaucoup de de machin, de... Mais c'est vrai qu'elle est sauve, le farion rond c'est sauve. Mais c'est sauve, mais c'est chic, voilà, ça passe pas. Pas trop, ils n'ont pas, voilà, pas trop de, de risques ils ont dû se dire on va faire un design parce que plus vous allez dans le sobre, moins vous prenez de risque, c'est sûr, mais ça passe partout. tout quand vous commencez à faire des lignes bizarres comme ça euh, moi je sais que par exemple, je suis pas du tout fan de la marque Athènes. vous connaissez, assez, je ne vais pas le répéter, mais je sais parce que j'ai eu énormément de problèmes mécaniques sur KTN. donc c'est pas une marque que j'apprécie plus que ça, en plus elle est très très chère, que ce soit en révision ou un machin. mais il faut reconnaître que la 1290, le design qui était juste avant celle-là, il était très très beau on aurait bien la de combat, je dire, ce phare voilà, un secteur guide cette ligne, vraiment, elle était très très belle hein, la moto, hein. euh, c'est que vous vous dessus, mis à part je un petit peu, c'est que le, le moteur et tout, est c'est plastique, c'est un peu plastoc, contrairement à la mienne ou d'autres motos japonaises mis à part ça, euh, elle est c'est une belle ligne, hein. je le que voilà, c'est vrai que vous payez cher mais euh, bon. il y a du travail dessus là euh leur, leur délire, déjà comme je vous avais dit pour les 990, ça elle perd complètement son identité parce que l'identité de la KTM c'était justement son, son phare insectoïde. Euh, là elle perd complètement ça, ça, ça, ça, ça, son identité. Je comprends pas trop le, le... non, je comprends pas trop ce ils veulent en venir parce que regardez Honda par exemple, le phare est rond, mais si vous regardez dans l'historique de la marque, il y a eu souvent des motos comme ça. Euh... Je parle au niveau du néo-rétro. Hein, je veux dire, voilà, des choses comme ça. Euh, que ça soit les, les anciennes CB, euh, c c des, ou, ou même les, les Hornets et tout ça, c'était des motos souvent qui avaient des phares ronds. Après, ils ont commencé à changer, mais ils sont vite revenus dans le rond parce qu'ils ont compris que ça, ça ne plaisait pas aux gens. La KTM, moi, je pense qu'ils ont voulu faire un coup d'essai. Ils ont sans doute, je ne sais pas, le designer ou même les, les grands boss de, de chez KTM ont dû flasher sur la sur la GSI 16000. Je vois que ça comme. Ils ont dû se dire, euh, putain, on va faire exactement pareil, parce que c'est vraiment, pour eux, ça leur a plu Et ce qu'ils ne se rendent pas du compte, parce que souvent, c'est des gens qui ont tendance à vivre dans leur bulle. Ils ne regardent pas vraiment la vie des gens. C'est ce, ce que je me je, je m'aperçois de plus en plus. Moi, je croyais que les marques étaient vraiment attentifs à ce que les, les gens disaient, mais pas vraiment. Hein. c'est Eux, sont attentifs voilà, quand, les, quand les ventes se cassent la gueule. Là, ils disent, Mer, merde, merde, on a fait une erreur. Voilà. Mais sinon, non. Et là, comme KTM, ils ont tendance à être un petit peu sur euh, leur pieds d'estals, et c'est des gens qui pensent qu'ils de quand même, ça va, je dirais. dire, un hein, certain donc, donc, ils se disent, on peut sortir n'importe quoi, ça va passer. Et là, ils ont, ils ont flashé sur la GSX-1000, ils ont dit se dire, c'est bon, ça va passer, ça va passer crème. Une chose qui ne se, se sont pas du tout rendu compte Ils ont, ils ont fait une erreur de jugement grave, c'est que les gens n'aiment pas le, le, le, le, le design de la GSX-1000, justement. C'est pas qu'ils n'aiment pas le côté ou l'arrière, ils n'aiment pas le devant. Et ce gros compteur là qui est prédominant, on dirait une bosse, on dirait qu'elle a une bosse au front, la, la moto. Regardez-moi le compteur, il est bien incorporé dans le design, il n'y a rien qui casse la ligne. Les, les, les lignes sont très importantes, si vous casser la ligne comme ça, ça vous tue la moto. Il y a une autre moto qui fait ça, c'est la BMW F900, euh, je crois, R, qui est très moche aussi de devant. Elle a un phare qui tombe vers le bas, ça, fait, ça casse du phare et en dessous ça repart sur un compteur, c'est pas beau. Il faut que ça, la ligne épouse le phare et que le compteur soit dans le prolongement du phare, vraiment sans dépasser, sans être en retrait. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait exactement la même erreur que celui du Ils ont fait une espèce de design qui est cassé, qui est tranché, et qui est pas beau. Qui est, qui est pas beau, il faut des choses comme ça. Moi j'ai vu beaucoup de, de, de mes abonnés, des, des gens qui ont laissé des commentaires sur le design, ils sont dégoûtés, ils pas du tout, du tout, du tout la.. la, la... La direction quand même. Alors soit bon, ils sont intelligents, ils sont loués pour cette année, comme ils ont fait pour la Kuyama, et je, je pense qu'ils vont corriger le tir, soit ils sont contre des balais, et ils vont continuer, ils vont persister dans cette lancée. Moi euh, je pense que c'est une grave erreur, parce que déjà ça, ça, lui, ça lui détruit son, son image de marque. Et, euh, et même son, son, cette image atypique, je dirais qu'elle avait la KTM, mais un phare insectoïde, on la reconnaissait parmi tant d'autres, mis à part la couleur orange, mais c'est rien qu'à ce phare, on savait que c'était une KTM, Là on sait plus rien c'est une moto qui, qui est banale, qui est pas belle, il faut des choses et qui ressemble à d'autres motos japonaises. Euh, eux, c'est une marque européenne, ils doivent rester avec un design européen, un design avant-gardiste. Les Japonais doivent avoir leur design à eux. Là, c'est un design de merde. C'est un design hybride entre une moto japonaise Suzuki, et, une, et ils essayent de foutre du KTM quand même, mais euh, avec certaines lignes. Mais, mais même les écopes latérales, on voit des ailerons qui sortent, c'est digne g c'est moi, je donne qu'un avis subjectif pour cette à tombe Pour eux, moi personnellement, je ne pas une moto, surtout à ce prix-là, parce qu'elle a vendu entre 16 et 18 000 euros, euh, avec un design de merde comme ça. Je préfère encore acheter l'ancien modèle. De toute façon, il n'y aura pas de grande évolution technologique, hein, le moteur, que d'acheter un truc comme ça. C'est pour ça qu'entre autres, j'ai gardé la mienne aussi. Et je vais la faire développer, parce que je vais prendre une Ténéré 700, comme j'avais dit. Mais aussi parce que je me suis aperçu que de toutes les motos qui sortent actuellement, elles sont toutes laides à en crever. Donc autant garder la mienne. Parce qu'elle a un dizaine qui est très beau et qui passe partout. Pas enfin, très beau, qui est sobre, qui, qui, qui classe, qui passe partout. Elle n'est pas non plus un monstre de beauté, mais ça va, je dirais. C'est une moto que les gens regardent, elle est, elle est plaisante à voir. Sans tomber dans la beauté absolue, mais ça va. Là, c'est pas beau, là c'est pas beau. vraiment ah Là, c'est pas beau, c'est laid, c'est moche. Donc voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'est mon avis. Hein. Après, c'est si chacun voit mieux. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite un bon ride et un grand merci également pour votre vos abonnements on est déjà 1512 17 abonnés ça augmente énormément allez ciao ciao et bon